Ouais même Quand j'ai joué à ce jeu la première fois, je suis pas sûr non plus de l'avoir ouais. fait. Moi j'y ai joué. quand je l'ai fait c'était euh, quand j'ai joué la première fois c'était sur PC. Hein. Je suis pas vraiment Équipé. C'est ça. Je vois faux. Donc euh. Elle qu'il faut que, que j'investisse quoi. On On de... <rire> ouais, parce que là, elles ont pendant 2022, j'ai déjà l'intention d'investir dans... dans une combinaison de plongée. Ah, il n'a pense... rien à voir avec le domaine des jeux vidéo. Euh, Disons que chaque chose ouais. en son temps en lui. <rire> Ça y est lâche. Je... J'aime bien parce que tu fais le geste en même temps pour enlever les bouts. Je... <rire> Alors bien. Quel... Comment il disait pour s'accroupir Yeah.